Bonjour Andréanne, merci encore une fois d'animer ces lives que je co-anime avec toi. Euh, pour ceux qui nous écoutent, restez jusqu'à la fin. On a une annonce et une petite surprise de la part d'Andréanne, donc essayez d'écouter jusqu'à la fin ou si vous écoutez en rediffusion, au moins rendez-vous à la fin avant de nous quitter. Andréanne, bon retour de vacances. Merci je n'ai pas tout à fait fini mes vacances, je les ai pris un petit peu par petit peu. Puis toi, bon retour de vacances. Puis J'ai <rire> un automne différent aussi, alors bon retour, bonjour. Bien, merci. Puis moi, bien, comme, comme je fais ce que j'aime, je suis toujours en vacances. c'est jamais fini. Oh. <rire> Surtout quand je fais un live avec toi. <rire> Mon Dieu Seigneur. merci, merci, merci. Merci. <rire> La... La grosse question que je me pose pour nos auditeurs, ou peut-être que eux se posent, c'est « Avez-vous manqué d'air ou de voix cet été? » Oui, bien, on avait parlé de ça un petit peu dans notre euh, dernier direct, euh, les joies de l'été, respirer les joies de l'été. Puis, euh, bien, c'est sûr qu'il y a une majorité de gens qui ont fini leurs vacances. Est-ce que les gens ont fait des sports, euh, des activités qui demandent beaucoup d'air, courir, nager, euh, euh, <rire> faire des batailles de, de ballons d'eau dans, dans les cours autour des barbecues, je ne sais pas quoi, mais oui, j'aimerais ça que chaque personne qui nous écoute, vous preniez deux, trois secondes juste pour vous revoir dans le feu de l'action, puis avez-vous pensé? de prendre beaucoup d'air dans le bas des poumons pour être capable de vous amuser puis de pousser plus loin euh, sans manquer d'air puis sans... <rire> Alors, je ne répondrai pas à votre place, Francis, non plus, mais posez-vous cette question-là, juste pour le fun. Bon, il y a des chances que vous n'ayez pas pensé, mais ce n'est pas grave. Il ne sera jamais, jamais trop tard pour bien faire. Et il euh, y a évidemment la question des parties euh, des, autour des piscines, autour des barbecues, euh, des rencontres dans des campings et tout. Quelles questions on s'est posées tantôt avant d'embarquer en Onde? Bien, moi je voudrais dire que je suis fier de toute l'heure que j'ai pris. Euh, ah. Je m'améliore toujours, je cours, tu sais que je suis un coureur, il a fait oui. très chaud. Et je pouvais vraiment sentir tous mes lobes, mes sept lobes se remplir, euh, cinq lobes, cinq lobes se remplir comme il faut. Je sentais bien ma bédaine. Et même des fois, euh, en auto, comme je tenais le petit truc, des fois, j'étais comme, oh, je respire mal et je prenais la peine de bien respirer. Fait que je suis très fier de ça. Mais... Oh, bravo, mon Dieu, notre, notre modèle. <rire> <rire> Mets-moi pas, mets pas trop de, de pression là-dessus. Euh, j'ai pas juste couru, j'ai aussi fait comme bien des gens, j'ai fait des barbecues. Et j'ai un de mes amis qui souvent organise des barbecues. Heureusement, c'est juste l'été. Et il me sert toujours euh, du poisson. Puis j'essaie d'y dire, sans devenir euh, euh, condescendant ou quoi que ce soit, que ce serait le fun qui varie son menu un petit peu. Euh, C'est un petit peu mal perçu de sa part. Fait que Je me demandais, Andréane, y a-tu une façon de moduler ma voix pour pas qu'il tombe sa défensive automatiquement quand je veux parler du fameux repas qu'il nous prépare? En fait, si je comprends bien ta question... Euh, y a-t-il des façons, avec la voix, d'atténuer un peu le côté négatif d'un commentaire négatif ou le côté agressant d'un commentaire négatif? Je comprends tout bien? Oui, c'est bien ça. OK. Je te répondrai que juste la voix toute seule, c'est un peu plus difficile. Si on utilise tous les ingrédients qu'on a, comme pour faire une bonne recette, plusieurs ingrédients, ça donne des bons résultats, pour la voix, les messages, on a, euh, on a la possibilité d'utiliser nos six éléments de sonorité de la voix et les formulations. Les deux venant toujours de notre état d'esprit, les deux étant toujours très, très influencés par notre état d'esprit qui est comme un peu la source de montagne. Si tu... Arrive, puis tu es dans l'état d'esprit que tu es tanné de son poisson. Bien, tout va découler. Ton choix de mots, ton choix de phrases, puis tes six éléments de sonorité de la voix, puis même ta respiration vont transmettre cette. Euh, impatience ou le fait que, bon, t'es tanné, tu trouves ça répétitif. fait que ça va sortir comme, ouais, ben c'est bien bon du poisson, là, mais ça ne tenterait pas de nous servir d'autre chose. Donc, tout ça, c'est très court, mais ça reflète mon état d'esprit, qui est de faire un commentaire sur mon impatience ou mon côté tanné à moi. Si je reviens comme, un peu comme un gars, je revire ça de bord complètement, puis je me dis, bon, je sais que c'est énormément de travail organisé, un party, inviter les gens, espérer que ces disent oui, ils viennent pour vrai. Euh, penser au, au, à ce que tout le monde, qu'il y ait assez de nourriture pour tout le monde, la boisson, tu sais, il y a beaucoup de détails dans une préparation. Fait que si on a un commentaire négatif à faire à quelqu'un qu'on sait qui a travaillé fort, puis qu'on se met dans cet état d'esprit-là, à place de penser, de porter l'attention sur mon impatience à moi, je décide de porter mon attention sur « je sais que c'est tellement de travail, tout ça, que par respect pour son travail de l'année prochaine, du prochain « party », si quand je vais arriver cette année, il, il, il, prépare, il a préparé encore toujours le même menu, je vais m'arranger pour lui transmettre que, par respect pour tout le travail que ça prend, j'aimerais ça te faire une suggestion. J'aimerais ça que tu réalises que, Bien, si moi, je suis tannée de manger ton poisson, probablement qu'il y en a d'autres aussi puis qui ne te le diront pas. J'ai assez de respect pour toi pour me permettre de te faire la suggestion de changer ton menu pour l'année prochaine. Puis si tu veux des suggestions, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Mais c'est tellement de travail puis tu veux tellement que les gens soient heureux. Puis toi, tu veux être heureux aussi avec tout ce que tu as préparé. Je pense que ça serait une bonne idée de changer de menu, de varier tes menus. Puis, le message que... négatif a passé, mais pas d'une façon négative, puis pas avec une, une intention négative. Oui, excuse-moi. -ce, ce que je comprends, dans le fond, c'est vraiment l'état d'esprit qui va guider beaucoup de, de notre intonation, de notre non-verbal, de... Donc, de, de réussir à se mettre d'un autre état d'esprit avant même de parler, ça peut être un, une bonne piste. Pas toujours évident. Pas toujours <rire> euh, évident, mais c'est, je te dirais, c'est la piste. Il y a un truc pour changer rapidement, parce que là, on parle de, bon, mon ami qui fait du poisson, c'est sûr, mm. euh, c'est facile pour moi de dire, bon, OK, euh, je me mets d'un autre état d'esprit, je veux l'aider, je le comprends. Dans le cas d'une discussion, mettons, qui est un peu plus, euh, sur des points plus sensibles, mettons, on va dire l'avortement, bon, euh, Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de, de peut-être changer d'état d'esprit si tu as quelqu'un avec qui tu es en désaccord sur une valeur qui t'est propre à toi. Euh, As-tu un truc, des pistes de solution pour justement qu'on qu puisse aller de l'avant avec ça? Oui, bien, je vais faire une petite parenthèse. L'état d'esprit, ça peut... Régler de 30 à 75 de nos enjeux de mots, formulations et six éléments de sonorité de la voix. Il y a des gens pour qui ça va être peu. Il faut travailler de façon précise avec des exercices de la prise de conscience plus, euh, mettons, intense, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens que c'est suffisant de vraiment changer d'état d'esprit parce que le cerveau, c'est vraiment fort. L'état d'esprit, même si ça fait partie du cerveau, si on décide de le voir comme un chapeau au-dessus du cerveau, ça devient un objet sur lequel c'est plus facile d'avoir le contrôle. Donc, on, si on se lève un matin et on dit à partir d'aujourd'hui », je suis conscient, consciente que c'est moi qui décide de mon état d'esprit. Déjà, tu viens de faire un pas énorme et tu vas éviter bien, bien, bien des mauvaises situations. Pour revenir à une conversation où est-ce que les gens ont des points de vue euh, assez là, euh, opposés, même gravement opposés, euh, là, on va prendre l'exemple d'avortement. Fais-moi penser après. Qu'on se parle des phrases très généralisées, ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient simpliste? Moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. J'aimerais ça okay. que tu me fasses penser après. Donc, tu es autour du barbecue, de la piscine, c'est l'été, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit Avez-vous vu, il euh, euh, y a eu des annonces au sujet de l'avortement, qu'aux États-Unis, cet été, finalement, euh, l'avortement va être encore possible même dans certains états très conservateurs. Et là, la conversation part. Tu peux avoir quelqu'un qui dit euh, « L'avortement, c'est vraiment un crime haineux, c'est vraiment tuer un être humain. » Quelqu'un qui dit « Écoute, moi, j'ai pas tant d'opinion parce qu'il y a trop d'éléments que je comprends pas dans l'avortement. » Puis l'autre qui dit « Bien, pour moi, euh, L'avortement, faut que ce soit un, choix, un, un droit, une liberté acquise, légalement protégée. Bon. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si on embarque avec des convictions religieuses ou dogmatiques qui sont moins dans la logique, là, qui s'enracinent se, dans de l'émotion forte, forte, forte puis qu'il y a des enflures. Fait un, des, un des trucs, c'est de prévoir l'enflure, puis de faire très attention à soi-même, pas utiliser d'enflure dans nos propos. Ah, oh, ben le monde qui sont contre l'avortement, c'est toute une gang de religieux bornés. Bon, tu peux le penser, mettons, tu mettons, as le droit de le penser, c'est bien correct. Euh, quelqu'un d'autre a le droit de penser le contraire, c'est incorrect. mais juste de dire « Écoute, je t'avoue que je ne peux pas du tout comprendre que certains êtres humains se donnent le droit d'enlever des choix à d'autres êtres humains en ne connaissant pas leur vie, en ne connaissant pas leurs problèmes, en ne comprenant pas non plus c'est quoi l'impact d'avoir un enfant quand tu as été violé, d'avoir un enfant quand tu es super malade, d'avoir un enfant quand tu es vraiment trop jeune. Moi, personnellement, je crois très fort au choix parce que je pense que c'est impossible de comprendre à quel point dans la vie de certaines personnes avoir un enfant, ça va rendre les gens totalement malheureux, tant l'enfant que les adultes. Je suis qui, moi, pour imposer ça aux autres? Je pense que la seule chose possible, c'est que chacun puisse avoir son propre choix. L'autre personne peut revenir en disant « Ouais, ben euh, non, c'est tout les criminels, c'est tout des... Écoute, si je vois que tu prends ça vraiment très à cœur. Je... « Je n'ai pas d'autre argument à donner que ça. Euh, » Ben là, je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Une autre personne va dire, euh, « ben moi, c'est mes croyances religieuses. La vie euh, commence dès la conception, puis dès qu'il y a de la vie, ça doit, ça doit être protégé, puis on ne peut pas tuer la vie. » là, si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux dire, « Ah, bien, merci de me donner ton point de vue. » Je le partage pas, mais au moins, je comprends ta raison. Donc, encore une fois, dans nos six éléments de sonorité, il n'y aura pas de voix très forte, il n'y aura pas de parole trop rapide, il n'y aura pas de tonalité super aiguë, oh, Dieu, c'est des criminels! Bon, tu vois, tout ça aide, puis ça vient avec les, les choix de mots. C'est vraiment, si l'état d'esprit est en ligne pour « je vais dire ce que j'ai à dire le plus calmement possible et je ne répondrai pas à tout ce qui est des accusations », ben tu sais, dans ton corps, dans le sang, les hormones, la chimie du sang, la contraction musculaire, les poumons, les émotions, c'est tout en même temps ces affaires-là que ça se, ça se calme, ça se descend ou ça se si la pression monte puis tout déborde, c'est vraiment des ensembles, c'est des salades. C'est pas, euh, je vais je dois juste décider de parler moins fort, mais je vais rester euh, dans ma position, que c'est moi qui ai raison. Mais non, tout va être, euh, tout va déborder. Là. Donc, on en revient toujours, toujours, toujours à je décide de mon état d'esprit. Puis si j'ai de la misère, je fais des gros soupirs que je peux déguiser dans un toussement pour faire baisser la pression puis les toxines dans mon sang pour que mon esprit et mon corps redeviennent plus détendus, plus confortables. Donc, ça revient. La source est vraiment bien, bien, bien importante. Puis, oui, vous... Euh, ben, oui, oui. Vas-y, Vas non? Ben, ben, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que clairement, les pensées qu'on a guident beaucoup de choses. fait que juste de, de réussir à peut-être se mettre d'un autre, autre point, pas toujours évident pour tout le ah, monde d'être euh, aussi euh, clément ou aussi ouvert d'esprit, euh, on le convient. Euh, D'ailleurs, je me demandais si euh, tu as tenu ou entendu des conversations où ce qu'il a fallu que tu t'adaptes justement cet été, que quelqu'un, on, on en parle là, Là, tu, tu, tu pars d'une mauvaise direction, justement, tu sais, sans nécessairement offenser personne. Tu parles d'avortement tu donnes ton point de vue. La personne ne laisse pas parler, puis elle est comme, non, c'est des criminels. Non, puis là, t es, t es comme, il faut que tu t'adaptes ou même peut-être faire une transition. Ouais. Enfin... Bien, effectivement... Euh... Et si les propos vont trop loin, puis que tu sens que t'adapter, ça ne changera rien parce qu'il y a une personne devant toi qui est mordicuse, T'adapter, ça peut être proposé de changer de sujet de conversation, ou comme on a dit dans notre précédent direct, Oh, je vais aller me chercher un verre de vin, puis tu ne reviens pas. Parce que s'adapter c'est pas toujours rester là, c'est s'adapter à la situation. Adapter ta conversation à la situation, si tu décides de rester là, c'est euh, d'essayer de trouver des mots puis des formulations pour montrer à l'autre que tu ne partages pas son point de vue, mais tu ne veux pas y taper sa tête non plus puis que tu ne mets pas d'huile sur le feu. Il y a des gens, leur état d'esprit, c'est. Mon père était comme ça. Une conversation, c'est un match de boxe, ça prend un perdant puis un gagnant. Juste de s'enlever de cet état d'esprit-là qu'une conversation, ça prend un perdant puis un gagnant, c'est déjà un outil extrêmement précieux. Si on s'en va toujours dans nos conversations comme étant des partages de points de vue, où tout le monde peut retourner chez eux en ayant gardé chacun leur point de vue, en ayant changé leur point de vue, en ayant juste un petit peu modifié leur point de vue, c'est déjà, déjà un gros, gros outil euh, très précieux. Mais s'adapter, ça peut vouloir dire aussi de vérifier, écoute, quand tu me dis criminel, j'aimerais ça que tu m'expliques Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en ce moment criminel? Euh, parce que pour moi, un criminel, c'est quelqu'un, mettons, qui planifie d'aller faire un gros vol à la banque ou qui planifie euh, d'aller s'acheter une arme puis d'aller tuer euh, euh, son voisin pour une chicane de clôture. Bon, pour moi, c'est plus de cette nature-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis des fois, la personne, elle va dire, ben, ça veut dire que la personne ne respecte pas la vie, puis finalement, ben, c'est peut-être pas criminel qu'elle voulait dire. Ça... Donc, s'adapter des fois, c'est d'aider les gens à reformuler leurs pensées. C'est avouer carrément qu'écoute, je pense que je comprends pas ce que tu essaies de m'expliquer. Pourrais-tu me l'expliquer dans d'autres mots? Euh, ça peut être comme... Au tous les deux, je pense qu'on prend ça trop à cœur, on commence à pomper. Hey, si on faisait un gros souper tous les deux, puis qu'on reprenait ça comme plus doucement, parce que sinon, on ne se comprendra pas, là, ça va être deux monologues. Il y a toutes sortes de façons de s'adapter. Donc, des fois, c'est notre choix de mots et pas le bon. Des fois, nos phrases sont interminables. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. La personne, elle te comprend, mais woup! Père. Puis là, tu continues, tu continues, tu continues. S'adapter, des fois, c'est juste faire des phrases plus courtes, puis mettre une pause, puis regarder l'autre, lui laisser répondre ou lui laisser dire au moins, euh, euh, ouais, ouais, ok, je te suis ou non, là, je ne te suis pas pendant Laisser la forme de conversation enlever les monologues de nos échanges avec les autres. Euh, il y a des gens qui aiment les conversations musclées. Tu n'as pas le choix de monter un peu le ton de ta voix pour être à égalité avec l'autre personne. Puis là, je ne parle pas de concours, là, je parle juste d'une atmosphère équilibrée. Puis tu t'en vas à faire une autre conversation avec une autre personne. Puis la personne, c'est quelqu'un qui est très timide, gêné, puis qui ne parle pas fort, puis qui dit juste un mot. Puis même, tu es obligé toi-même de baisser ton volume, de ralentir, de baisser ton intonation et même de dire à la personne oui mais toi qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas important. Oui, oui, non mais moi ça m'intéresse. Puis de travailler fort à faire participer la personne gênée à la conversation, ça peut vouloir dire ça aussi s'adapter. Il y a vraiment toutes sortes de façons puis Devant chaque personne ou devant chaque groupe, les adaptations ne sont pas les mêmes. Mais si tu es un espion bienveillant, tu es très, très attentif, pas pour chercher des poux, mais pour chercher justement quel genre d'adaptation tu peux faire pour que la conversation se poursuive, bien, ça aide vraiment beaucoup. Puis tantôt, je voulais te... Je t'ai demandé de m'aider à parler de... de. de... Non, Ouais, les phrases très généralistes. Euh, ce matin, je lisais quelque chose sur LinkedIn, puis je suis certaine que la personne était bien intentionnée, mais elle disait que... Bon, je, va, je, je, je caricature un peu, là, mais les gens qui euh, veulent nuancer des phrases généralistes, c'est juste des fatigants, des pointilleux, puis des gens qui ont un peu des problèmes euh, psychologiques, qui sont trop sensibles. Et je me sentis interpellée parce que moi, les, les phrases, les généralisations, je suis vraiment allergique à ça. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les petits gars, c'est tous des menteurs. Les hein, hein, les hommes gagnent plus que les femmes, les femmes sont plus euh, euh, chialeuses que les, les hommes, les, les, les, les, les gars, les filles. Bon, moi, j'accepte pas ça. Moi, dans mon univers à moi, on est tous des êtres humains. Et là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des groupes qui sont vraiment mal reconnus, mal respectés. Je suis super féministe. J'ai fait, je me suis beaucoup impliquée pour diminuer la ségrégation raciale à Montréal. Bon. Et c'est pas que je reconnais pas ça. Mais c'est si simple de dire, au lieu de dire, les hommes sont comme si, trop d'hommes sont comme si, ça veut dire qu'on le sait qu'il y en a qui ne le sont pas. Mmh. Des femmes sont comme ça, ben là on peut dire, il y a, euh, mettons, y a, je vois une majorité de femmes comme ça, je vois une majorité de juges comme ça, je, je, je vois une majorité de petits gars comme ça. Bon, peu importe de quel groupe on parle, juste remplacer les LES. En français, ça veut dire le groupe entier. C'est un article défini qui englobe tout le monde. Si je dis des, si je dis qui est un article partitif, ça veut dire que c'est une partie du monde. Si je ne veux pas dire des, si je veux être un peu plus fort, je peux dire. Il y a bien trop de blabla, blabla, bla qui font ci, qui font ci, qui font ça. Ça reste fort. Mais ça fait que je ne suis pas en train d'écraser du monde qui sont aussi mal pris que moi pour me battre et aller chercher mes droits. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que dans ma façon de m'exprimer puis dans la façon que les autres s'expriment autour de moi, qu'on soit obligé d'être tellement généraliste que ça se trouve englober des gens qui souffrent, puis que moi, je vais me permettre de les écraser, aux autres, de les mépriser, de ne pas les respecter, puis de les, de les oublier, de les nier. Pour moi, faire avancer mes droits, moi, j'accepte pas ça. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Je vous encourage très fortement à parler de « il y a trop de ci, il y a trop de ça ». Il y a une majorité de ci, il y a une majorité de ça. Et ne plus utiliser les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les enfants sont comme ci, les profs sont comme ça. Le « lait », moi, je... On enlève les... Ben, on essaie de l'éviter, puis c'est sûr que, tu sais, bon... Euh, euh, défendre quelque chose complètement, je ne suis pas bien ben pour ça non plus, mais mettons-nous dans l'état d'esprit qu'on sait que c'est jamais tout le monde. C'est vraiment facile, à changer juste pour « il y a trop d'eux yeah. ». Donc ça, c'était mon éditorial du jour. Et le temps avance! Yeah! fait que ben, c'est super intéressant ton éditorial, puis euh, je, vais, je vais pas embarquer là-dessus, mais ça me ouais. fait penser aussi, euh, j'ai lu des, des trucs qui prennent un fait ou deux, puis qui en font une conclusion comme si c'est une vérité. Euh, c'est aussi, euh, peut-être un, un autre sujet pour un autre direct, parce que je, je trouve que... Ça manque de perspective un petit peu. Là, bon, il y a eu si, il y a eu ça, OK, ça c'est vrai. Maintenant, comme, voici pourquoi ils l'ont fait, comme de, de mettre une intention à ces faits-là, mm -hmm. sans nécessairement les supporter par d'autres éléments. Oui, c'est ça. ça, ça. <rire> J'appelle ça sauter aux conclusions, puis ça m'énerve. Bien, c'est plate quand, tu sais, comme ce matin, j'ai reçu une, une infolette de quelqu'un, que je respecte beaucoup, qui avait ça dedans, puis ah, c'est comme, ça, ça fait perdre la, la crédibilité. Même. Tu oui. sais, es comme moins le goût. Je sais pas si tu était fâché contre cette compagnie-là, ou peu, peu importe, mais euh, ça, ça relève quasiment du complot, Je veux dire, euh, ils ont fait ça dans le but de faire ça pour que les gens pensent ça. ça c à un c'est peut-être le résultat, c'est peut-être, mais... Ouais. Mais, mettons, là, tu dis, hey, c'est tellement... C'est tellement grave, je me demande si c'est au point que c'était planifié. Pour formuler ouais, exactement, dans une liste Exactement. Affirme-le pas parce que tu n'as pas de preuves. Exactement. Ça va créer la même réflexion que tu veux, puis tu as dit un mot magique crédibilité. Tu sais, au lieu de nous faire reculer de même et dire non, non, non, non, non, là, tu vas. Excusez pour le bruit de mes roues. Tu pour vrai. Tu vas allumer une réflexion, un questionnement. C'est plus ça qu'on veut. Et en parlant de questionnement et, euh, et réflexion, j'ai euh, réfléchi et je me suis questionnée pendant un bout de temps par rapport à, au direct. Mm -hmm. euh, C'est bien beau de dire ce que je pense, là. <rire> Mais bon, moi, je ne jamais pris pour une vedette. Puis comme tu sais bien, d'autres personnes de mes réseaux savent. Bon, mettre ma face à l'écran, c'est un gros effort pour moi. Moi, mes contenus, je suis très heureuse de les partager. C'est un honneur pour moi que les gens s'intéressent à mes contenus, mais mettons, ma face, j'aime pas ça. ça. Pour moi, ça apporte rien. Puis on partira pas le débat là-dessus. Je sais que c'est très partagé, les avis, mais... Euh, donc, officiellement, aujourd'hui... C'était la dernière fois que toi, Francis, mon allié précieux, tu étais avec moi et euh, moi, je vais le dire à ma manière, je vais te laisser dire à ta manière après. Je te remercie infiniment d'avoir de... Ah oui, oubliez pas, il y a une petite surprise qui s'en vient dans quelques secondes. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné le petit coup de pied dans le derrière qui me manquait pour passer à l'action et me rendre à faire des directs sur YouTube. Toi, tu as une façon beaucoup plus polie de le dire. <rire> ouais, je dis que je t'ai incité à passer à l'action. Oui. Euh, je suis content que tu apprécies, Andréanne, dans le fond, c'était ça mon but. Je pense qu'on en a parlé sur un autre direct. En gros, tu, tu planifiais ta chaîne YouTube et, et je sentais euh, beaucoup de, tu te mettais beaucoup d'obstacles. Je vais le dire comme ça, tu te met, je sentais que tu te mettais beaucoup d'obstacles à démarrer. Euh, tu sais, l'éclairage, la caméra, l'angle, la prise de vue des scénarios. J'avais juste pas le goût dit. de mettre ma face à l'écran, soyons très honnêtes. <rire> Fait que je t'ai dit, on va régler ça, on va aller faire un live tout de suite. Et, euh, ben, là, ça fait un mois, mais on l'a commencé. On l'a fait. Et là, c'est quoi? C'est le cinquième aujourd'hui? Euh, je pense ça, que oui. Je pense fait que euh, bravo. oui. Donc, il ouais. faut que je te le dise au moins cinq merci. Et là, étant donné que tu t'en vas et que je n'aime pas avoir ma face à l'écran, j'ai pensé que à partir du prochain direct, ça serait très intéressant, comme j'ai fait un petit peu avec Jason, euh, euh, la gagnère, le clair, la gagnère, la le je me trompe tout le temps dans l'ordre, euh, je, je voudrais inviter les gens à me contacter pour être présent, prendre ta moitié de l'écran et euh, on va... <rire> oui, on va... Euh, profiter des directs à partir de maintenant pour parler d'un thème qui a rapport à la communication humaine, l'écoute, l'état d'esprit, puis au sens large, et euh, faire un petit peu de coaching devant les gens pour chaque personne qui va vouloir venir avec moi. Donc, les gens vont pouvoir... Euh, parler un peu de leur domaine d'expertise. Et moi, je vais euh, faire des commentaires pour essayer d'améliorer encore leur façon de transmettre aux gens, à leurs clients potentiels, ce qu'ils font, pourquoi ils font, comment ils font, peu importe ce que sera le sujet, un petit peu différent à chaque fois. Donc, la surprise, c'est qu'à partir de, du prochain direct, vous êtes tous et toutes invités à me contacter et vous êtes tous et toutes invités à venir profiter d'un petit bout de coaching d'environ 15-20 minutes euh, en direct devant les gens. Oui, ça prend beaucoup d'humilité. Moi, je ne suis même pas si moi-même, j'accepterais je, je, je, de le faire. Mais s'il y a des gens qui ont le goût de profiter de ça, euh, je vous invite à me contacter. Sur LinkedIn, je m'appelle Andréane Coach Voix de Sonorité. Sur Facebook, je m'appelle Andréanne Descoach, d e s d'union coach. Sur Instagram, je m'appelle Andréane Coach Neuf. Puis, vous pouvez mettre des commentaires ici, sous la vidéo aussi, et me donner une façon de vous contacter. Euh, donc, j'ai le goût de partager encore plus euh, les choses que je sais, que j'ai pratiquées, que j'ai euh, euh, observées, euh, ma petite brique, euh, en toute simplicité et en toute humilité, mais je sais que ça apporte une valeur ajoutée aux gens qui me consultent. Donc un petit bout en live devant les gens et ça devrait vous aider euh, à aller encore plus loin chacun dans vos domaines. Euh, fait que euh, soyez vraiment pas gênés, faites-moi signe. Et puis, Francis, je te laisse le mot de la fin. Et euh, quant à moi, euh, je vous dis que le premier live, ça devrait être avec un, un invité euh, différent des et non plus un autre comme Francis. Euh, ça devrait être à peu près dans cinq semaines. Donc, euh, en septembre, un petit peu passé la mi-septembre. Donc, euh, cinq, cinq merci, cinq mille merci à Cinq mille merci, mi mille par épisode. Ouais. Merci à toi, Andréane, de m'avoir fait confiance, d'avoir embarqué dans, dans mon projet de go, on va live. Mm -hmm. euh, je sais que ça a été beaucoup de stress. Félicitations pour ta chaîne YouTube. Je te vois monter, je vois tes, tes subscribers, tes euh, Excuse-moi, je t'aime beaucoup le, tes <rire> abonnés. Oui, j'ai beaucoup d'anglicismes de, beaucoup de, de, dans ma voix. Euh, je vois tes abonnés monter, je vois tes vues monter. Euh, je suis très fier que tu as lancé ça. Continue. Puis euh, juste merci. Merci. J'aime ça faire des directs. J'aime ça euh, pour, pour être avec toi. Fait que merci d'avoir accepté, de m'avoir accepté comme co-animateur pour ces épisodes. Ben, c'est-tu pas beau la vie avoir un ami comme ça? Alors écoute... <rire> Vraiment, mille merci. Puis tout le monde, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. C'est gratuit. Ça sera pas long. Puis vous avez vu mes formulations. Je vous taperai pas dessus. Je suis pas agressante. C'est vraiment dans un état d'esprit bienveillant et de partage. Donc, euh, J'ai bien hâte de voir qui va être courageux, puis qui va me contacter pour venir me rencontrer en direct. Et à bientôt tout le monde. Bon retour. Puis bonne vacances à ceux et celles qui n'ont pas encore pris. Bon retour aux autres, euh, j'ose pas dire le mot, automne. On va attendre la prochaine fois. À bientôt. À cinq Oui.